Le départ de Florian Philippot montre euh, que le Front National, finalement, reste une affaire de famille. Et que ce qu'a voulu faire Florian Philippot, c'est-à-dire tout ce qu'on a appelé la dédiabolisation mmh. du Front National, au fond, pour le Front National, est un échec. Je ne sais pas ce que va devenir le Front National. Je, je vois bien que ça reste une affaire maintenant de famille, avec euh, bah, le clan Le Pen, donc on pourrait dire travail, patrie, famille, mmh. etc. Et la seule question que je me pose, réellement, c'est de savoir si Philippot, qui est un énarque, s'il y a eu une, une espèce de transfusion de son discours de la droite extrême vers la droite plus classique. C'est ça, en fait, c'est la question que je me pose mm. de, de, de, de l'effet de, de, de, de Florian Philippot. Et il n'est pas impossible qu'en réalité, d'une certaine manière, sur ce plan-là, il, il ait gagné quelque chose. Parce que vra véritablement, une partie des idées du Front National ont transfusé dans la droite mm. dite plus classique.